Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de la découverte de Martha is Dead. Vous avez vu que c'est assez glauque. Dans le, dernier, dans le deuxième épisode, on avait découvert les cartes de tarot. Elles sont ici. On va regarder. On va faire mélanger. Divination. Et là, je choisis quelle carte en celle-là. L'amoureux. Bien. Celle-ci. Magicien. Et celle-là. Le monde. Le monde. But my plans will be successful I only need to know what these plans are the end of a relationship it's very clear but my plans will be successful I only need to know what these plans are alors okay. au niveau de nos objectifs alors... il faut qu'on se rende au lac Eh bien on y va il y a eu un petit freeze au niveau du jeu Est-ce que la porte est toujours fermée ou est-ce qu'on va pouvoir. Euh... Non, ça va. Les parents ne sont, sont pas là, mais. Euh... On va aller au lac. C'est quand même une des choses les plus importantes. De façon, à ce que vous voyez quand même. Euh... le max du jeu. Mais est-ce que ça va fonctionner de nuit Est-ce qu'on va la croiser, la dame blanche, la nuit le, le jour. Mais depuis que nous avons été ici, ça n'a pas fonctionné comme ça. La sécurité m'a fait, Daddy le Ok. Je ne sais pas si on va voir cette dame blanche euh, en, pleine, euh, en pleine journée. <coughs> au niveau de la carte, euh, hop. ça ne me dit rien. Hein. Écoute, on va aller voir au lac. Hein. Je pense que c'est plus de nuit hein, qu'il va falloir qu'on y aille. On peut entendre le bruit des mouches ou des moustiques. Je ne sais pas trop. Ah oui, on devait prendre ceci en photo. Alors, On prend notre appareil. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. sujet cadré flou bonne exposition clinaison bonne exposition on va euh, le bouger peut-être euh... Là, on a une bonne exposition Voilà. Et on va prendre la photo. Alors après, il y a beaucoup d'exploration aussi dans le jeu. Hein. C'est pas simplement... Il faut faire attention à tout ce qu'on peut prendre en photo. Je sais pas si je... je franchement, je ne me... Oh C'est vrai qu'il y avait un couvre-feu. C'est dangereux, je C'est dangereux. Hello. Je ne sais pas du tout où ils sont. Hein Tu as des idées, euh, Julia, euh, assez particulières de vouloir suivre des soldats allemands qui tirent sur d'autres Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas, mais c'est fou Je ne peux pas passer là. En plus, il faut chercher les bons chemins. Mais pourtant, ils sont passés par là, les messieurs. Alors... Je veux bien les suivre, tes bonhommes, mais je ne sais pas par où faut passer. Il y a des petites latences hein, dans le jeu là. On avion de l'armée. chercher le passage pour les trouver peut-être par là oh oh j'ai eu peur la manette a vibré et tout j'ai fait un bond. là, du coup, j'ai perdu les soldats allemands, moi. Madame du lac. Alors, que dit notre journal Parce que là, ça se complique. Hein les coups de feu dans les bois. Les soldats allemands pour chasser des militants dans les bois. Ils sont partis depuis un moment, mais j'ai entendu plusieurs coups de feu et des cris dans les bois. Ah oui, d'accord. Là, maintenant, on a le l'endroit. Donc, je vais remonter. Alors, au niveau de la carte, tout droit. Il faut que je prenne le petit chemin en fait. Euh... Je peux pas décaler. Si, il faudrait que je prenne le petit chemin qui va là. Alors, ici, là, je suis là, tout droit et prendre la droite. Je vais pas courir hein, parce que je vais rater le, le, le coche C'est là où j'étais tout à l'heure, hein. j'ai absolument pas trouvé l'endroit tout à l'heure. Carte, j'ai raté, Vous voyez Hop. Euh, bon, en arrière. Ici, peut-être. Ça doit être ça. Voyons la carte. Ouais, c'est le bon chemin. est très bien faite hein, en tout cas hein? oh mon dieu non Lapo mon ami qu'est-ce qu'ils ont fait avec you? Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Dear Julia, Are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself- Oh! Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber, aber, aber sie, sie liegt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Scheiße. Scheize, scheize, scheize, comme il a dit. Merde, merde, merde. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. <coughs> Alors, c'est pas maman, c'est Martha. Martha, viens. Non, c'était pas Martha, viens. Martha, je te rends. Ce que j'ai, c'est pas ça. Martha, je te rends. l'apparence C'est dégueulasse Honnêtement c'est dégueulasse okay. Avec mes Bref, Non. Maintenant, je vois avec mes yeux. C'est c'est fou, c'est glauque. Il y en a vraiment pris dans l'histoire. Deux hein. sœurs étaient destinées à mourir. Julia, la première sœur, et Martha, la deuxième. L'animation de la faucheuse. Les deux frères identiques se tenaient devant moi, impossible de se dire. Elles questionaient ma présence, puisqu'ils étaient encore si jeunes. So Julia must come with me, I demanded, but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die, too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She said in a determined, almost threatening manner. I guess it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We do lots by throwing a medallion, she said quietly they had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, Little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure, I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance, and give fate back its blindfold. Oh. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Objectif, mise à jour, mes affaires. Nouveau chapitre, l'enterrement, 4 jours après la mort de Martin. Alors, qu'est-ce qu'on a un objectif Alors, le journal, faut lire le journal. Les cartes de tarot, on l'a fait. La dame en blanc, l'esprit de la dame en blanc vit dans le lac, la nourrice m'a raconté, blablabla. Bla bla. Une note étrange et mes affaires, s'habiller pour l'enterrement. Alors, ils ont dû mettre mes affaires quelque part. Je dois trouver la lettre de la peau et me préparer pour l'enterrement. Alors, euh, ben, la lettre de la peau. Euh, le problème, c'est que quand ils nous ont tiré dessus, on l'avait la lettre ou pas du tout bon, Je pense que là, la tenue, elle va accepter qu'on la mette, non Mon dernier adieu. Trouver la lettre de la peau, mais je ne je sais pas si. Euh, quand on nous a tiré dessus. Trouver le sac, trouver la lettre de la peau. Mon sac, il est où, mon sac Mon du Où le sac Rendez-moi le sac, bande de voleurs. Euh, alors le sac n'est pas là et j'ai pas d'infos pour savoir où ils ont foutu mon sac s'habiller c'est fait trouver la lettre de la peau est-ce que j'ai un indice non sur la carte il n'y a rien ok c'est bien ce que je dis mon How is my Dora? Bring up Keaton's sack. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric. But she will be all right. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine and heart. She could have been paralyzed or died, but thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise... Otherwise she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this, it's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Erik. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. <laughs> Do you mind me to pick my wife up from the cemetery. The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know? What? de voir si je trouve pas le sac pendant qu'il parle je peux pas sortir tant qu'ils sont là là je peux maintenant alors objectif ouais, trouver le sac ça ne dit rien de plus hein. un dernier adieu on va d'abord essayer de trouver notre sac ici peut-être There's my bag, thank God. Alleluia. Let's hope Lapo's letter isn't there. Alors, on a la lettre, yes. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number: six nine three four. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo and now she must know who I am. No, no, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong. Before I passed out, I must mettre put it back in my bag. There is no other explanation. Ok. Euh... Cartes de tarot, on les a fait pourtant mélanger. Peu... On ne peut pas avoir de trucs amoureux puisqu'il est mort. Donc, on va prendre celle-là. l'impératrice celle-ci, la grande prêtresse l'impératrice tête en bas et la lune to me me me Au niveau des objectifs, donc ça on l'a fait. Euh, un dernier adieu, donc on va aller le faire à sa sœur. Et après au niveau de l'autre quête, c'était dans le message de la peau, ne t'inquiète pas. Condition, euh, souviens-toi de ce numéro, utilisez le numéro 6934. Est-ce un numéro de téléphone ou un code On va essayer sur le téléphone en sortant. 6934, peut-être, on va essayer. Non, le téléphone est verrouillé, je ne peux pas l'utiliser. D'accord, ils font tout pour m'en dans ce jeu. On va donc aller dire adieu. Hein. On nous prend toujours pour Martha. Hein. On dira le journal à... Hop, ah, maintenant Anna. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl found by the German troops is no cause for concern. Du coup, ça a la the political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me best to stay quiet no one ever believes the truth alors on va dire là-haut in Spain where you've bicycles over the last few days cyclists have once again shot at members of the italian armed forces and at civilians in the streets the offenders will be punished in accordance with german martial law que okay, en appliquant d'utiliser le vélo heureusement on en a un à... Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. It's the Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. In the of the city. Okay. Alors on va aller voir nos... I pick up the phone, but caller essayer d'écouter au téléphone on jamais arrivé ça, ça, ça s'enchaîne à une vitesse c'est fou hein? par contre c'était verroulé tout à l'heure maintenant je peux Coarse, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the white lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool, quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated, I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead. Poor nanny. D'accord, donc pour contacter la Dame Blanche, on a tout dans oh, le... Poor nanny, I love you. Bye, On a tout dans notre journal. Hein. Objectif mise à jour. Ta, ta, ta, ta, ta. Donc, on va aller voir notre sœur. Vous pouvez désormais utiliser les téléphones pour passer des appels. Alors, on avait dit euh, 36 et quelques. Je vais, je vais regarder la note. Euh, 69, 34. Mémoire à la chirelle. 69, 34. Est-ce que c'est un numéro 6. 9 Ça m'étonnerait que ce soit un numéro de téléphone 3 4 3 4 1 2 1 I Yeah, the general K has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them, otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph, town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Euh, on va aider les partisans. Ça, c'est votre choix. Le choix, vous ferez. Hein. Donc, nous, pour terminer euh, cette découverte, on va aller. Euh, on a lu le journal, on va aller voir le corps de notre soeur, histoire que de voir les funérailles. Hein. C'est un peu morbide, mais bon. Ah, il n'y a plus le cercueil. Martha was taken to the chapel for her funeral. À la chapelle. On va donc aller à la chapelle vite fait, c'est pas là. Hop. Si je regarde sur la carte. oui, la petite chapelle là-bas. Donc on est parti. On veut lui dire adieu avant que les autres arrivent. Hop. Oh, apparemment, je vais pas être seul, hein. Bah oui, le corbeau, tu l'as tué, maintenant t'essaies de le bouger, il est mort, hein. Salpette. On va le mettre his place is by Martha's side. Well, avec, uh, don't, don't, don't calls me bah oui Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Alors, au niveau des objectifs, on va en... je ne sais pas si on va voir les funérailles, le câble de communication, <coughs> le téléphone. Vous pouvez désormais utiliser le numéro de téléphone des médecins, de Donatilio, on ne sait pas qui c'est, de Calabieni. Euh, Est-ce qu'on a fait euh, la Dame du Lac hein, lire le journal intime Tac, tac, tac, tac. Et les funérailles, alors, ça a été fait Appel téléphonique, un dernier adieu. Dame du lac, une note étrange, le câble de communication, numéro. Alors, on va regarder dans notre journal. Hop. 19. I retrieved the cameras at the lake, but I convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I had decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the white lady. I know it's a crazy thought, but... I can't get it out of my head, I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. So, what do we call July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body in the water. I don't remember what I was doing before. Oh, yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran to me and hugged me thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, oh, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha. Pretending to be deaf. I took the photo from Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Arthur. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend and he is one of them. He loved us so much. We know all of them. So it's just impossible. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this present. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up two new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Martha me Il nous reste cinq pages qu'on n'a pas lues. Mais ça, c'est plus le début, euh, ouais, sans la nu Sans la nue. Sans la lui. Non, je l'ai lu. Uh, July July sans la lui. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or we'll all have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. One. I must reinvoke her loss by putting her into contact with her lover. To, to do this, to Nanny said to look, to look for his grave in the woods, but there, there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye, eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. How crazy. Two. A part of me needs to enter her world. A lock, lock of hair, hair would work, so I'll need scissors to cut some off. Three. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. Four. To communicate with her I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Okay. Eh ben, ça promet tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a seulement quelques signatures pour mon funéraire. Si les gens avaient compris que c'était Martha, il y aurait eu beaucoup plus. Je suis désolée que j'ai pris ça pour vous aussi. Commune de saint province of Florence death, death certificate. certificate from, from the, the register of death certificates of this commune number 174 part 3 series 12, 12 of the year 1944, 1944. it is, is certified, certified that on the day of the 16th of july of the, july of the year 1944, 1944. julia k has died resident of via perturbaya born in la romola on the 26th of February 1923, the daughter of General Eric K. and Irene K. Atilio D. will give the funeral and the esteemed Mr. Alberto M. who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Objectif Mise à jour. pas sortir. Alors, qu'est-ce que il reste à faire Vous pouvez désarmer le téléphone, le numéro, le câble de communication, une note étrange, la dame en blanc, donc il nous faudra des ciseaux pour nous couper les cheveux, un objet personnel, l'amoureux, il faut qu'il y ait de la brume, donc il va falloir jouer avec les objectifs, mettre ceux en infrarouge pour trouver sa tombe, puis passer à ceux qui permettent de voir là dans la brume, et ben dites donc il y a de quoi faire. Euh, les cartes de tarot, le téléphone. Vous pouvez désormais, ben je. Voilà, en gros. Et quelques les trois petites parties hein, de, de, de, ben, de ce jeu. Franchement, il est prenant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, moi, personnellement. Je le ferai sûrement entièrement en live, sûrement. Euh, je vais essayer les numéros de téléphone et puis on en restera là. Parce que je voudrais quand même voir au niveau si ça déclenche les funérailles ou pas du tout. Euh, hop, on va monter à l'étage, on va essayer les numéros. Parce que j'ai pas d'endroit à part de me lancer dans la quête de trouver la dame blanche. Mais ce n'est pas vraiment le moment, puisque là, c'était les funérailles. Donc, des numéros là, je ne sais pas où sont les parents, l'enterrement n'a pas encore eu lieu, alors on va appeler bah, le premier, 6, euh, 9, le carabinierie, euh, 1, J'arrive à me foutre sur le 8, voilà. Ok, donc 6593, est-ce qu'on peut celui-là Et on fait le euh, la mairie six mille neuf cent vingt-deux. Pourquoi il y a l'asile? What am I going to ask at the town hall? Ouais, c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Il y avait une note dans le... Ça, c'est quoi C'est la lettre. Il y avait une note dans le l'enterrement, là. C'est pas là. Je vais vite retourner... Euh... Il y avait un, un numéro de téléphone sur la note euh, au niveau de la chapelle. Hein. Est-ce que c'est ce numéro-là qu'il faut faire Je ne sais pas du tout. Après, peut-être que l'enterrement se passe euh, quand je fais les autres euh, avec des objectifs qu'on doit faire. Mais il y avait un numéro, il me semble, sur la note ici. Ah, mais je l'ai déjà lu. Oh pas cool euh... alors journal série alors attendez euh, commune de 104 sang... province de province du décès le nana de l'année 1944 tac tac tac tac tac, tac. don attilio donnera les funérailles il l'estimé Alberto 6537 6537 hop, on va essayer tu cours là oui, elle court 6537 allez elle ira à pied, je pense qu'elle ira aussi vite hein. 6537 L'histoire est très prenante hein, on a envie de savoir. Alors 6000 500 Est-ce que c'est ça Hello, it's Julia Kay, Eric Kay's daughter. Yeah? Yeah, what, what do you want from me? I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do you not come looking for me anymore? Stop bothering me, you bitch! Okay. He must be going crazy. Alors, chose à faire, vous pouvez. Désorm... Bon, on va essayer tous les numéros. hein, 6537. Je vais essayer. Refaire. Hop, 6537. En faisant passer pour la mère, ce coup Alors, euh, qui c'est qu'il faut qu'on appelle euh, C'est dans les notes. On peut tourner les objectifs. Alors, le docteur Donatilio et le carabinine. Oui, mais... Alors... Le docteur. Not now. Alors Donatilio. On peut pas rappeler, hein, j'aurais dû me faire passer pour ma mère, ça m'aurait de me faire traiter de pute. Euh, 900 30. Merde, je me suis trompé de l'humeur. I may have made yes. a mistake, but I can try 000... again. J'ai dit.. 900 30 1 I have nothing to say to Donatello at the moment. Before speaking with him, I have to get a few things straight. Et l'autre numéro qu'il fallait qu'on appelle c'était... Voilà, ça reste bloqué en fait. J'ai déjà eu le cimetière, donc euh... je ne sais pas du tout où sont les parents... Hein. J'ai utilisé le numéro, les téléphones, mais euh... bah écoutez, en tout cas on ne peut pas prendre le vélo, c'est interdit. Puis sinon on se fait tirer dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres numéros là Non, on retrouve les mêmes que là-haut. Et c'est pas le moment de les appeler. Donc j'aurais aimé que vous voyiez... Bon, c'est pas terrible là, ça, mais. J'aurais aimé que vous voyiez la, la, la, la séance, l'enterrement, quoi, en fait. Mais je pense qu'il va falloir faire les objectifs euh, qu'on a à faire euh, avant de, de, de, de pouvoir euh, assister à la, à la scène de l'enterrement, hein, je pense. Voilà. Ben écoutez, on va en rester là sur cette découverte. Moi, je le, referai en, je le ferai en live, en complet, parce qu'il m'intéresse énormément, je le trouve prenant. J'aime beaucoup les, les graphismes, je les baisserai peut-être un petit peu. Je ne sais pas si ça vient de moi, pourtant je n'ai pas de perte à mon niveau, ni au niveau des record. Il n'y a aucun problème. Donc, Je verrai ça pour le faire entièrement en live. Donc, Pour ça, ben, rejoignez-moi sur la chaîne Twitch si ça vous intéresse. Écoutez, moi franchement, c'est un jeu qui me prend. J'ai envie de savoir. J'ai envie d'aller plus loin. Euh, J'ai envie de fouiller, fouiner, machin, chercher. Mais bon, et là-haut, euh, voilà. Vous voyez, j'arrive même pas à stopper la vidéo. Euh, C'est embêtant. En moins qu'il faille aller, aller là-haut. Mais vous voyez, elle court à 2 km heure, Je vais monter jusque là-haut. On verra bien ce que ça fait. Et on se quittera là. N'hésitez pas à hein, mettre moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, après, il faut aimer les jeux un petit peu horreur. Bien que là, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est plus, euh, plus basé sur les problèmes psychologiques et euh, le body shot. Donc euh, c'est pas vraiment de la peur à l'état pur, bien que par moment on sursaute. Il hein, faut, faut être honnête. Il y a des choses qui se sont passées, donc je ne peux pas sortir. Mais vous voyez, il y a énormément de choses à visiter. Donc écoutez, je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo sur YouTube ou la rediff euh, d'un live Twitch. Ou carrément sur ma chaîne Twitch. En attendant, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais plein de bibis, plein de zoos. Bye bye.